Merci d'être là. Bienvenue euh, à ce webinaire organisé par la Fondation pour la Nature et l'Homme euh, autour de l'enjeu de la végétalisation et notamment euh, comment végétaliser un mur pour aider la biodiversité. Euh, donc si vous êtes là aujourd'hui avec nous, euh, c'est que vous souhaitez contribuer à votre niveau euh, à la protection de la biodiversité. Et ça tombe bien aujourd'hui nous avons deux intervenants qui vont vous expliquer comment, même au cœur des villes, euh, on peut apporter sa contribution et aider la biodiversité à, à, à revenir. Euh, donc, je vais leur passer la parole bientôt, mais euh, en attendant, je vais euh, présenter euh, deux euh, outils phares que la Fondation pour la nature et l'homme a créé euh, ces dernières années pour vous aider, si vous le souhaitez, euh, à contribuer à cette protection de la biodiversité de proximité. Alors, le premier euh, est une plateforme qui s'appelle « J'agis pour la nature euh, », plateforme du bénévole à nature, euh, qui permet à chacune et chacun d'entre vous qui le souhaite euh, de pouvoir aller donner un petit peu de son temps, participer à une action de protection de la nature, euh, de proximité, sur votre territoire de vie. Euh, donc, pour ça, euh, rien de plus simple. Donc, vous voyez les, les, les quelques chiffres. Euh, ce sont en tout euh, un peu plus de 1900 activités qui sont proposées partout en France, France métropolitaine et Outre-mer. Euh, ce sont des activités qui se déroulent tout au long de l'année, euh, qui sont de quelques heures, d'une journée, d'un week-end, donc assez ponctuelles. Euh, et c'est important, des activités euh, qui ne nécessitent aucune compétence naturaliste particulière, ni connaissance, euh, donc qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Euh, donc, certaines de ces activités se, se réalisent en autonomie, d'autres sont encadrées par des acteurs de terrain, associations, collectivités, euh, et vous pouvez euh, vous y rendre pour participer euh, seul, entre amis, en famille, comme vous le souhaitez. Donc pour ça, rien de plus simple, euh, il vous suffit de vous rendre sur la plateforme jagipourlanature.org euh, et vous avez donc une carte interactive qui vous permet de découvrir toutes les activités qui se réaliseront dans les semaines suivantes autour de chez vous. Vous avez un moteur de recherche qui vous permet de préciser en fonction de votre souhait, vous voyez à droite qui s'affiche les six types, d'activités qui existent, et si vous vous inscrivez, on vous encourage fortement à vous inscrire, plus besoin de retourner régulièrement sur la plateforme puisque l'information arrivera tous les 15 jours dans votre boîte mail et vous proposera les activités de protection de la nature auxquelles vous pouvez participer proche de chez vous, et donc vous n'avez plus ensuite qu'à vous inscrire pour pouvoir aller contribuer à la biodiversité de votre territoire. Le deuxième outil euh, qui fait le lien avec euh, notre, euh, notre webinaire d'aujourd'hui, euh, c'est euh, la formation « J'agis, je plante euh, » que la Fondation a euh, co-construite avec cinq associations euh, et qui a été lancée euh, à l'automne dernier. Alors l'idée de « J'agis, je plante », c'est de euh, montrer euh, qu'il est urgent euh, de planter bien évidemment, mais surtout euh, que euh, tout le monde peut planter et qu'il faut planter partout. Euh, L'idée étant vraiment de faire revenir de la nature dans tous les espaces où c'est possible, on soit au cœur des villes ou de, en zone rurale, partout où il est possible, euh, à travers la plantation, euh, de faire d'aider la biodiversité, de faire revenir la biodiversité. Alors pour ça, euh, la fondation a créé euh, du contenu, donc avec ses associations, dont euh, espèces par million euh, qui intervient ce matin. Euh, et du contenu que vous pouvez suivre à votre rythme, qui est ludique, puisqu'il est constitué d'un grand nombre de petites vidéos assez courtes, d'une minute 30 à trois minutes, qui vous permettent euh, de suivre euh, à votre rythme euh, un apprentissage pour euh, savoir quelles sont les astuces, euh, quels sont les pièges à éviter, euh, vers quels acteurs sur votre territoire vous tournez, euh, voilà, tout ce dont vous aurez besoin pour vous, si vous le souhaitez, euh, être à l'initiative d'un chantier de plantation citoyenne. Pour ça, donc, rien de plus simple, vous voyez euh, sur la diapositive, il vous suffit de vous rendre sur le site jagigeoplante.org, de vous inscrire, et là aussi, c'est une formation qui est gratuite, euh, et vous n'avez ensuite qu'à aller piocher des informations que vous souhaitez pour pouvoir... Euh, pour pouvoir réaliser votre propre projet. Alors, je plante ces quatre types de formations qui sont proposées. Euh, la plantation, tout d'abord, de haies agricoles, plutôt en milieu rural, même si on va le voir plus tard, ça peut aussi, on peut aussi planter des haies au cœur des villes. Euh, la plantation de postes comestibles, la plantation de mini forêts urbaines, et le quatrième type de plantation qui est le sujet du cours, des murs végétalisés. Et pour ça, je vais passer la parole à... Mathieu, euh, de l'association des espèces par millions qui va nous parler donc des murs végétalités, de comment est-ce qu'on peut faire revenir la biodiversité au cœur du béton, au cœur de l'asphalte, grâce à un type de plantation qui finalement est très simple et qui est à la portée de tous. Alors juste, Mathieu, avant de passer la parole, je précise que vous pouvez poser vos questions tout au long des interventions. Euh, nous les notons et nous aurons un temps d'échange à la fin des deux interventions pour pouvoir répondre à la plupart de vos questions. On essaiera de répondre à toutes, mais en général, il y a beaucoup de questions. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long des interventions. Voilà Mathieu, je te passe la parole à toi. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais, comme l'a expliqué Sébastien, vous expliquer globalement comment faire une façade végétalisée. Alors déjà, pourquoi végétaliser sa façade pour des questions de place, hein, très souvent, euh, surtout lorsqu'on habite en ville, en général, on n'a pas beaucoup d'espace au sol. Par contre, tout ce qui est surface verticale, en général, on est sur cinq fois la surface d'une ville. Si on, si on aplatissait tous les bâtiments, c'est immense. Donc, euh, à partir de là, on peut imaginer pas mal de choses, sachant que certaines lianes peuvent pousser jusqu'à 25 mètres. Donc, on peut imaginer presque des buildings recouverts de végétation. En fait. Donc, déjà, premier intérêt, embellissement du, euh, du cadre de vie. Évidemment, euh, on préfère aussi sentir l'odeur des fleurs de chèvrefeuille que les pots d'échappement notamment. Et puis, euh, globalement, pareil pour tout ce qui est face -à -bas, un petit peu décrépit, ça ne fait jamais de mal de voir un petit peu de l'air pousser dessus. Au-delà de ça, il y a le, les phénomènes d'îlots de chaleur, donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Pour autant, on a des, des chiffres sympas à annoncer. Une façade végétalisée, donc ce n'est pas forcément un écran de, de végétaux, hein, c'est juste quelques lianes qui courent sur un mur. On passe d'un mur qui peut potentiellement atteindre 70 degrés, exposé plein sud, sans végétaux, à 35, juste avec quelques lianes volubiles placées dessus. Donc ça aussi, ça a quand même un, un grand intérêt. Au-delà de ça, les filtrations des, euh, des particules polluantes, des microparticules, alors c'est pareil, hein, je ne suis, suis pas chimiste. Pour autant, on sait aujourd'hui qu'il y a tout un tas de solvants, etc., qui, euh, qui émanent de peintures, de, peinture, de, de cols, de vernis, de tout plein de choses. Et les plantes, en fait, les consomment plus ou moins. Alors, ça dépend des espèces et ça dépend aussi des paramètres physico-chimiques, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Globalement, on sait que l'air est plus pur avec des végétaux. Et idem, plus notre mur est pourvu en végétation, plus il va faire frais théoriquement, plus l'hygrométrie, donc l'humidité de l'air sera importante et plus le développement des végétaux sera facilité. Donc, il ne faut pas hésiter en fait, à y aller franchement. Et même ce qu'on pourrait appeler une, une mauvaise herbe, qui est en fait juste une plante qui a, décidé, qui a décidé de pousser là de manière spontanée, on va plutôt avoir tendance à la, à la conserver en fait. Hein. Ça va densifier notre, euh, notre espace végétalisé et, euh, et augmenter le nombre d'interactions végétales et animales et faciliter la croissance de nos végétaux. Au-delà de ça, forcément, c'est un, un oasis pour la biodiversité. Hein. On imagine hein, sur, une, euh, sur une rue où il n'y a pas, grand, pas beaucoup de plantes, peu d'espace frais, il suffit juste que vous mettez un pied de lierre et un pied de clématite pour que de nombreuses espèces euh, viennent habiter. Alors, ça peut être vraiment du gîte. Donc, euh, on peut avoir des oiseaux qui viennent nidifier dans ces façades euh, végétalisées. On va même avoir certaines espèces d'insectes qui vont pondre dans les tiges de plantes. On va avoir des, euh, des insectes qui vont se nourrir du nectar, qui vont se nourrir des pucerons, qui vont se nourrir du miel produit par les pucerons. Bref, tout un tas d'interactions que je déterrai tout à l'heure. Dans tous les cas, ça reste super intéressant. Et il y a un autre phénomène, c'est un peu contre-intuitif. On a tendance à imaginer, par exemple, que le lierre va dévorer les maisons et, et abîmer le crépit, etc. Ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, en effet, c'est plutôt intéressant pour la longévité du bâti. En fait, avoir des végétaux sur une façade, ça va diminuer les chocs thermiques et hydriques et donc potentiellement faire durer le mur plus longtemps. Et au-delà de ça, c'est une bonne barrière à graffiti, a priori un, un houblon ou un lierre. Donc voilà plus ou moins pour les, pour les intérêts. Ensuite, le matériel nécessaire. Alors, il euh, y a plein de techniques. Hein. J'habite dans un quartier un petit peu fantasque. On peut voir des fois, c'est juste un, un fil de fer tendu sur un mur. Et là, on fait pousser une plante grimpante. J'ai même vu des choses avec des ficelles, avec des bambous. Bref, globalement, tout marche. Pour autant, là, j'ai décidé de vous parler d'un process qui coûte autour de 200 euros et qui me paraît moi, être le plus intéressant en termes de longévité durabilité et aussi esthétique ça vous permet de faire quelque chose de relativement propre et qui va peut-être donner envie aussi à vos voisins de faire de même et euh, vous allez avoir peu d'entretien puisque une fois que vous allez mettre en place ce procédé là théoriquement euh, c'est valable 10, 20, 30 ans donc euh, j'ai énuméré tous ces, euh, tous ces outils n'hésitez pas à faire une, une bonne vieille capture d'écran moi à l'époque j'y connaissais rien du tout en bricolage donc j'ai mis longtemps à, à trouver les, euh, les outils nécessaires mais globalement avec tout ça vous avez euh, vous avez de quoi faire donc effectivement un, un perforateur vous faites des trous dans vos murs à différents points d'ancrage et ensuite vous installez vos chevilles et vos vis pitons et à partir de là en fait vous allez faire comme un circuit fermé avec le câble en inox donc moi j'ai mis euh, 2 mm. tous les toutes les façades végétalisées qu'on a fait pour le moment on est on est parti sur ce diamètre là il n'y a pas de souci après, ce qui va plutôt importer, ça va être l'étendeur, la... en fait, suivant l'étendeur et suivant la, la taille de vos... de vos câbles, ça va pouvoir porter un poids différent de végétation, sachant qu'avec le... Avec le vent, le poids des végétaux, si le câble est beaucoup trop tendu, ça risque de casser. Donc après, c'est un petit peu à vous de, de modéliser ça. Et globalement, euh... c'est... Je dirais que ça se fait en 1h30, alors dans un chantier participatif, vous avez besoin d'être minimum 2 pour faire ça. Et donc, en fait, tendeur, post serre-câble, etc., c'est mis en photo là au milieu, le système que vous voyez. Et en fait, le... tous les ans, je dirais que ça devient intéressant de retendre un petit peu le, le câble avec le tendeur, ou à l'inverse, le desserrer. Le but, ce n'est pas que votre, euh, votre système de, de câblage ça ressemble à une, à une guitare électrique, il ne faut pas que vous puissiez faire de la musique avec les câbles, il faut que ce soit relativement lâche, parce que les plantes, en poussant, forcément, elles vont exercer une certaine pression. Euh, Au-delà de ça, c'est valable en fait pour, des, pour des végétaux pas trop, pas trop puissants. Par exemple, je pense à la glycine, qui est en fait littéralement un, un arbre grimpant. C'est bien trop puissant pour ce, système, pour ce type de système. Et d'ailleurs, je vous déconseille l'implantation d'une glycine sur des, sur des façades de ce type. En quelques années, je pense, que ça le détruit entièrement. Donc, c'est uniquement valable pour les espèces que je vais pas tarder à vous énumérer. On aura l'occasion de revenir sur la partie technique. Là, on va se pencher plutôt sur les espaces de végétaux qu'on va pouvoir accueillir. Donc, je les ai découpés en plus ou moins différents milieux. Donc, ce que j'appelle des milieux frais et humides c'est déjà si vous habitez dans le, dans le nord de la France ou euh, dans des zones relativement fraîches en montagne, mais aussi si vous habitez dans des cours euh, d'immeubles où il n'y a pas forcément énormément de lumière, mais où ça reste humide une, une bonne partie de l'année. Donc là, forcément, on a un candidat de taille, c'est le chèvrefeuille des bois. Donc là, c'est le chèvrefeuille que vous voyez un petit peu partout dans la forêt quand vous vous baladez, qui pousse ici et là, qui se marcote tout seul. Vous savez, c'est quand une, une tige est ensevelie par des feuilles mortes ça refait des racines, ça fait un nouveau pied. Le chéros dans la nature, il développe plus ou moins comme ça. Il n'est jamais très haut, mais vous, si vous le mettiez au, au pied d'une façade végétalisée, c'est un végétal qui va pouvoir atteindre jusqu'à 6 mètres quand même, donc ce n'est pas rien, et qui se plaît effectivement dans des situations assez ombragées. Euh, Au-delà de ça, on a le, le houblon, c'est la plante qu'on utilise pour aromatiser euh, la bière. Ça, c'est une plante qui aime bien avoir euh, littéralement presque les, les pieds dans l'eau, en fait. Donc, elle peut pousser la tête au soleil, mais par contre, il faut que dans ses racines, ça soit toujours assez frais. Et c'est une plante qui va atteindre jusqu'à 10 mètres pour autant. En hiver et à l'automne, elle disparaît entièrement. C'est une herbe assez. Donc, en fait, vous allez avoir des tiges euh, complètement secs qui vont, qui vont courir sur vos câbles pendant la période les plus fraîches de l'année. Mais ce n'est pas hyper grave. C'est comme ça. Au-delà de cela, pour euh, ce que j'ai appelé les tout-terrains, donc là, c'est en fait, quand vous n'avez pas trop d'avis, c'est ni trop frais, ni trop sec, mais... Vous n'avez pas spécialement d'idée. là on va partir sur le chèvrefeuille feuille des jardins. C'est celui qu'on voit un petit peu partout, je dirais, qui perd aussi ses feuilles pendant l'hiver, mais qui est déjà un petit peu plus résistant que le chèvrefeuille feuille des bois et qui a besoin quand même déjà de plus de lumière pour se développer. Ensuite, on a le lierre grimpant. Donc, le lierre, c'est la, la plante que vous voyez en fond derrière moi. C'est euh, extrêmement intéressant. On a 14 espèces de papillons qui euh, qui habitent. Pendant l'hiver, on va avoir des espèces d'abeilles qui vont se nourrir uniquement du nectar, des fleurs de lierre. Bref, il y a tout un tas d'interactions. Et le lierre, il est intéressant parce que ce n'est pas une liane volubile comme les autres que je vous présente, qui ont besoin d'un support pour sortir. Lui, le lierre grimpant, il produit en fait sa propre colle. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer un système sur votre mur. Juste planter le lierre, il va se débrouiller tout seul. Par contre, ça nécessite de le planter sur un mur dit sain, en fait. Hein, où il n'y a pas d'infructuosité, Parce que le lierre, c'est un peu un petit coquin. Euh, son petit plaisir, c'est euh, aller chercher l'ombre, euh, s'infiltrer un petit peu partout. Donc, effectivement, un mur qui est déjà abîmé, ça ne va pas lui faire du bien. En revanche, sur un mur sain, il n'y a aucun problème, vous pouvez installer votre lierre. Euh, le lierre, il, il est super fort. Hein. Il arrive à faire de la photosynthèse avec euh, la lumière de la lune. Donc, autant vous dire que même aussi dans des, euh, dans des cours très peu ensoleillés, il a quand même son mot à dire. Donc, pareil, hyper intéressant. Au-delà de ça, on a la clématite des haies, jusqu'à 25 mètres, celle dont je vous parlais au début. Elle adore les sols pollués et bien riches en azote, donc pousser à côté des pots d'échappement, ce n'est pas du tout un problème pour elle. Et pareil, elle a une croissance assez, euh, assez impressionnante. Idem, elle est caduque, hein, elle perd ses feuilles en hiver, mais elle fleurit, je euh, dirais en juin, assez abondamment. Et les graines ressemblent à des sortes de petits pompons, et ça, sont visibles tout l'hiver, donc il y a quand même un effet plus ou moins horticole décoratif. Ensuite, on a la bryon Donc Ça, c'est une plante de la famille des cucurbitacées, Donc, euh, au même titre que les concombres. Pour autant, le fruit est relativement toxique. Et c'est une liane qui atteint jusqu'à euh, 3-4 mètres dans des bonnes conditions. Elle disparaît pendant l'hiver. Pareil, ça peut être assez intéressant de, dans différentes typologies. Ensuite, pour ceux qui habitent vraiment euh, au bord de la Méditerranée, dans des endroits où il pleut, en général, pas souvent, ou du moins euh, pas trop pendant l'été, et où le sol est assez euh, calcaire et sec, Là, on a vraiment deux espèces. C'est la clématite brûlée, donc qui ressemble à la clématite des haies, mais qui devient quand même moins haute. Elle n'atteint pas ses 25 mètres, elle est plus sur du 5-6 mètres. Mais elle a des feuilles en fait, qui lui permettent de résister forcément à la sécheresse et à la dessiccation. Et le chèvrefeuille étrusque, qui ressemble globalement aux autres espèces de chèvrefeuilles dont je vous ai parlé précise, précédemment, mais qui est lui vraiment méditerranéen. Donc ça ne va pas du tout lui faire peur de pousser en plein cagnard. Alors il y a un chèvrefeuille que j'ai omis de vous, de vous présenter. C'est le chèvrefeuille du Japon, c'est celui qu'on voit majoritairement planté partout, qui lui n'est pas caduque, hein, ne perd pas ses feuilles pendant l'hiver, et persistant. En revanche, je le déconseille, puisque lui il a un statut particulier vis-à-vis -vis de l'échelle européenne. C'est une plante qui est qualifiée d'espèce exotique envahissante. Donc en fait, son, son petit plaisir à elle, vu qu'elle vient du Japon et qu'elle n'a pas spécialement de prédateurs en France, elle va se développer un peu partout et envahir en fait, petit à petit plein d'espaces, donc on va, on va la laisser chez, le, chez les horticoles et les jardiniers, et on va plutôt se concentrer sur les trois espèces de chèvre dont je vous ai parlé. Au-delà de ça, pour ceux qui n'ont pas forcément des envies de végétaliser des immenses murs, mais euh, qui sont plutôt sur des pourtours de fenêtres ou autres, on a des petites vivaces bien sympathiques. Le pois vivace, donc euh, comme son nom l'indique, est un haricot, un pois. Lui, il est sur de l'ordre de peut-être 1-2 mètres maximum et le liseron des haies, que normalement les jardiniers connaissent bien, qui aiment bien un sol bien tassé, bien riche en azote, et qui peut s'accommoder de pas mal de typologies d'habitat. Et lui, pareil, il va monter peut-être sur du 2 mètres maximum. Voilà pour quelques végétaux. Ensuite, ce n'est pas tout que de parler plantes. en plantes. Fait, forcément, si je vous parle de végétaux locaux et indigènes, ce n'est pas parce que je suis forcément on appelle ça patriote ou autre, et que j'ai absolument envie de vous parler des espèces françaises, c'est parce que ces espèces, elles poussent là forcément depuis des millions d'années, et elles ont en fait tout un tas d'interactions avec la faune. Et des fois, c'est des choses vraiment très très précises. Hein. Je pense par exemple, là, pour vous parler du liseron des haies dont je vous ai parlé, c'est cette plante-là qui fait les petites fleurs en trompette blanche. Eh bien, on a là euh, un gros papillon qui est le sphinx du liseron, un des plus gros qu'on a en Europe, il fait presque la taille d'un moineau. Eh bien, lui, en fait, il va pondre uniquement sur euh, les feuilles du liseron, puisque ces chenilles vont se nourrir uniquement de feuilles de liseron. Donc là, c'est vraiment des, des interactions très précises. Idem et des Helix, le lierre grimpant. Je vous parlais tout à l'heure d'une abeille qui ne se nourrissait que de nectar de, de fleurs de, du lierre, en fait. Donc elle apparaît en septembre, au même moment que la floraison. Et elle, elle va aller prendre du nectar et du pollen de lierre. Elle va se faire des petites chambres et dedans, elle va pondre un œuf. Et elle va mettre un petit peu de pollen de lierre. Et en fait, la larve de cette abeille, de la collette, elle va se nourrir uniquement de nectar, de lierre et de pollen pendant tout son développement. Donc ça, en fait, c'est vraiment, si vous n'avez pas, si pas de lierre, vous n'avez pas de colette du lierre. Après, forcément, vous allez avoir aussi ces 14 autres espèces de papillons dont je vous parlais, qui, eux, en fait, produisent un antigène naturel et passent l'hiver tout simplement sous les feuilles du lierre, comme un parasol. Euh, on a aussi énormément d'insectes qui sont liés aux pucerons qui se développent sur le, sur le lierre. Et puis forcément, des oiseaux, je pense à la, celle qui est illustrée là, c'est la fauvette à tête noire. Là, on a une femelle, donc elle n'a pas la tête noire, mais la tête rousse, euh, qui sont en fait des grandes amatrices de baies de lierre, puisque le lierre, c'est une des seules plantes qui produit des baies vraiment pendant tout l'hiver pour les oiseaux. et Donc, c'est vraiment une aubaine. C'est super intéressant et je vous indique, franchement, de toujours le planter, toujours avoir un peu de l'air dans son, dans son espace vert ou son jardin. Ensuite, euh, bah, toujours pour parler interaction et papillons, le houblon, au-delà de sentir bon la bière, c'est la plante haute du Robert le Diable et du Pendant du Jour, qui ne sont pas les papillons les plus vilains, je trouve, euh, qu'on peut retrouver en France. Au-delà de ça, on va avoir aussi sur le chéreux feuille la, euh, la griffe musicienne qui va se nourrir des baies, le sphinx gazé, qui a un super papillon, dont la chenille, pareil, se nourrit uniquement de feuilles de feuilles. Avec la brionne, qu'on va retrouver en haut à droite, on va retrouver cette interaction vraiment particulière où l'engraine de la brionne ne va se nourrir que de nectar de fleurs de brionne. Et pour finir, encore pour parler papillon, euh, le, le pois vivace, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pareil, il a un super papillon, c'est l'azuré porte-queue, dont les chenilles aussi se nourrissent des feuilles du, euh, du pois. Du poids fleuri. Et je crois que je les ai presque tous faits. Oui, on a encore la clématite avec, dans le coin, là, en bas, le, le tecle du boulot qui, comme son nom ne l'indique pas, en fait, ne se nourrit pas de feuilles de boulot. La chenille, elle se nourrit, entre autres, de feuilles de clématite. Voilà. Donc là, globalement, en fait, on se rend compte qu'en plantant quelques grimpantes, on peut accueillir jusqu'à, en fait, là, je ne vous en ai illustré que quelques-unes d'espèces animales, mais plusieurs centaines d'animales, en fait, qui vont venir toute l'année, à différentes périodes, se, se restaurer et vivre dans les frondaisons de votre, de votre mur végétal euh, Moi, c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est euh, « oui, mais est-ce que si je mets un mur végétal, je vais avoir des moustiques ?» Aucun rapport, hein. les moustiques pour se développer, c'est dans de l'eau stagnante, le mur végétal, au contraire, à la limite, il va donner un gîte pour des prédateurs du moustique, mais en aucun cas favori favoriser la population du moustique. Voilà, donc euh, je pense que je vous ai suffisamment parlé des interactions. Il y a une Alors, après Non. Après, merci beaucoup Mathieu. Alors, on a déjà beaucoup de questions sur des espèces, sur justement l'impact sur sur le mur. Alors, c'est pas les moustiques, mais on nous parle des mouettes. Euh, on va revenir sur ces questions après. Euh, en attendant, on passe la parole à Paul, euh, qui, lui, donc euh, vit dans une résidence dans le premier arrondissement de Lyon et qui, euh, ben, en tant que citoyen habitant, a voulu euh, contribuer à la, à la végétalisation de, de son espace très proche. Euh, et du coup qui va témoigner euh, de euh, ben, pourquoi il a réalisé ça et qu'est-ce qu'il a réalisé. Donc je te passe la parole, Paul. Merci, Sébastien. Bon, bonjour à tous. Merci de me recevoir et euh, de me permettre de témoigner euh, à propos de nos actions. Donc euh, bon, je suis un citadin euh, né, c'est-à-dire que je suis né à Lyon. Je n'ai pas beaucoup quitté la ville, sauf pour aller à Nantes. Euh, et la campagne on ne pas trop dans ma famille euh, donc j'ai été éveillé en une conscience écologique euh, plutôt à travers des émissions euh, télé comme commandant Cousteau ou, euh, ou Chouaïa voilà et, euh, par contre en, en accueillant mes enfants euh, à leur naissance euh, on a très tôt avec ma compagne euh, pris conscience de la valeur que constituait pour leur développement euh, un contact avec la nature et donc, euh, on a eu la chance d'emménager en 2014 dans une résidence euh, dans Lyon 1er, euh, qui est une hum, résidence de 54 logements, donc assez importante, avec trois bâtiments, et qui a la particularité et la chance d'être euh, pourvu d'un grand espace d'herbe qui fait à peu près 50 mètres sur, sur 20 mètres, donc c'est une grande surface. On était assez surpris en emménageant, parce que c'est derrière des murs, ça ne se voit pas, c'est assez clos. C'est vraiment un îlot de verdure au sein de Lyon 1er qui est toutefois assez arboré comme quartier en soi. Juste derrière chez nous, il y a un bois. Et justement, ça a contribué à nous faire progresser dans notre démarche d'action écologique. Parce qu'au début, en fait, donc le, le terrain était assez artificialisé. C'était une, une pelouse tondue, assez ara, régulièrement. Euh, et il n'y avait aucune haie, il y avait quelques grands arbres qui sont des, des arbres historiques qui sont là depuis euh, l'implantation des Chartreux, parce que c'est un quartier religieux à la base mais euh, il n'y avait pas de haie, il y avait un grillage qui délimitait euh, le terrain et euh, donc une herbe tondue cela dit, il y avait déjà l'existence d'un potager dans la résidence et d'un euh, et composteur Donc euh, euh, ce qui nous a permis en fait, d'investir un peu les lieux, parce qu'en tant que locataire, euh, on, on, on peut hésiter en se disant, euh, finalement, est-ce que j'ai une légitimité à intervenir sur ce lieu Là, euh, la chance que l'on a eue, c'est euh, d'une part, il n'y avait que des locataires dans cette résidence, parce que c'est une résidence gérée euh, sous le statut d'usufri social locatif. Donc, en fait, il y a des nus propriétaires qui ne sont pas là, c'est un investissement financier. et Ils ont laissé la charge du bail à un bailleur social, qui est la Senkoda. Et qui a loué tous les logements. Donc il n'y a que des locataires, pas de propriétaires. Donc ce qui peut déjà faire sauter certaines contraintes liées à la propriété, hein, parce que euh, il y a forcément des, des intérêts euh, quand il y a question de propriété. Euh, donc finalement nous en tant que locataires, on n'avait pas de légitimité, mais il n'y avait pas de propriétaire et il euh, y avait une gardienne d'immeuble à l'époque, qui, qui est partie depuis, mais euh, qui, euh, bah, voulant créer du lien social, euh, a décidé de nous mobiliser dans l'entretien de ce potager, que nous allions de toute façon investir, euh, ne serait-ce que pour euh, justement nourrir chez nos enfants euh, ce rapport à la nature, euh, dont ils sont un peu privés en centre-ville quand même, même si Lyon 1er, avec tous ces parcs, euh, est assez euh, particulier euh. Et euh, donc, on en serait un peu resté à ce niveau, c'est-à-dire à, à l'entretien du potager, hein, un entretien assez pédagogique, parce qu'en plus ma compagne est professeure des écoles, donc on était vraiment dans, dans des, des petits ateliers qu'on organisait avec les différents enfants de la résidence pour partager un peu ce, ce milieu. Et, euh, mais on n'avait pas l'idée d'investir le reste. Euh, on avait conscience, par exemple, du problème de disparition des haies euh, dans le reste de la France, et dans les milieux de culture, finalement qui sont propres à la campagne euh, et l'impact que la disparition des haies avait sur, euh, sur la biodiversité notamment sur la population d'oiseaux en outre hein, mais, mais on n'avait pas l'idée spontanément finalement de planter des haies dans cette résidence ou de végétaliser des murs pour favoriser la biodiversité. Et on a rencontré par hasard des espèces par nous en fin 2020, Enfin, l'association des espèces parmi nous et euh, qui intervenait pour des relevés derrière chez nous au niveau du bois et qui nous ont proposé de, de nous faire entrer dans le cadre d'une euh, campagne c'était euh, la campagne euh, si je retrouve le nom c'était euh, je ne sais ah, on fait le mur, la, la nature fait le mur c'est ça, et euh, financée par euh, la fondation euh, pour la nature et l'homme notamment et donc, dans, ce, dans le cadre de cette campagne, ils nous ont proposé de, finalement, planter des haies dans la résidence et euh, végétaliser des murs. Euh, alors, ça nous, ça nous euh, contraignait, enfin, contraignait, non, mais ça nous euh, obligeait à rentrer dans une autre démarche, c'est-à-dire que, jusqu'à présent, euh, on avait créé un lien avec les autres locataires, on avait euh, investi l'association locative, donc, pour euh, justifier nos projets pédagogiques sur le, le potager et, euh, et euh, l'investissement du jardin, finalement, il faut quand même... Euh, euh, expliquer notre démarche et pouvoir avoir un assentiment général, enfin du moins majoritaire. Mais là, on, on allait toucher à une surface qui dépassait un peu le potager qui était déjà installé, Donc, on devait euh, demander l'autorisation euh, du bailleur social. Alors, on n'a pas le meilleur bailleur social en cette occurrence, c'est-à-dire que la SEMCODA, euh, contrairement à Grand Lyon Habitat, je pense qu'il euh, mène beaucoup plus d'actions euh, euh, en termes de nature, de développement de l'écologie, euh, euh, la biodiversité, euh, la sainte est assez inerte et elle a refusé notre demande de, de plantation de haies et de végétalisation de murs. Bah, ce qui peut se comprendre aussi du point de vue de, du statut particulier de l'usufruit social, c'est-à-dire qu'ils n'ont que l'usufruit, qui va se terminer dans cinq ans d'ailleurs, euh, mais d'un autre côté, euh, ça, ça, pour eux, ça n'engage aucun frais, ça ne nécessite aucune gestion quasiment. Donc, on a décidé d'utiliser le levier euh, des élus, c'est-à-dire de faire appel à la mairie, pour mener à bien notre projet. Et on a contacté la mairie qui, finalement, a donné suite à notre, à notre courrier et qui a soutenu notre projet auprès du bailleur en envoyant un courrier au bailleur qui a finalement changé d'avis. Donc, on a réussi à débloquer ce, ce niveau de contrainte-là grâce aux élus qui sont intervenus. C'était une mairie assez, assez ouverte aux, aux enjeux environnementaux qui mènent des campagnes aussi dans Lyon 1er, euh, voilà. Et la mère à l'époque, c'était Yasmine Bouaga, c'est toujours elle d'ailleurs. Et euh, donc, on a pu euh, euh, planter ces 80 mètres de haie, ce qui est assez euh, conséquent, je suppose, hein, 80 mètres de haie en plein centre-ville de Lyon. On a la chance de bénéficier de ce, de ce grand espace. Donc, euh, donc on n'a pas les contraintes finalement du centre-ville où on n'a que les murs à végétaliser. mais on avait vraiment aussi cet espace de, de jardin. Mais on a aussi végétalisé un mur parce que, euh, bah, pour aller au bout de la démarche aussi, parce que on trouvait que c'était intéressant de, de, de mener cette action également multiplier les actions multiplier les, les, les lieux d'action et euh, et aussi dans le fait de euh, euh, on est en fait depuis deux trois ans on suit quand même à lyon depuis quatre cinq ans même euh, les canicules et on s'est dit qu'on allait essayer aussi à travers les et euh, la végétalisation d'un mur de réguler un peu euh, de Moins de jouer à notre, à notre niveau sur, euh, sur les, les, les, les règlements du, euh, du climat. Donc, euh, et l'impact que ça pouvait avoir, parce qu'on en souffre vraiment en été dans la résidence, c'est horrible. Et euh, même l'espace le, vert gris, tout devient jaune en fait. Et depuis euh, la plantation des haies, on sent, alors que ça ne fait que deux ans finalement, et que c'est vraiment euh, euh, euh, euh, en train de pousser et que c'est euh, embryonnaire, mais on, on sent déjà que il euh, y a un rafraîchissement qui se produit une régulation hydrique euh, et que euh, les lieux deviennent un peu plus un peu plus verts, sont un peu plus épargnés bon il faut dire qu'on a bien arrosé aussi <rire> pour, euh, pour justement faire repartir ces donc voilà en, en mars 2021 euh, donc euh, ça c'est ce qui s'est produit et finalement dans le cadre de la campagne J'agis aux plantes euh, c'était en novembre 2022 donc toujours financé par euh, la FNH euh, et euh, avec le soutien des espèces arminiens à nouveau, on a décidé d'étoffer euh, la plantation de haies en rajoutant 50 arbustes, euh, ainsi que euh, de finalement euh, d'étoffer le mur végétal sur lequel on avait planté un pied de houblon. Alors c'était peut-être pas le meilleur choix parce que le, le, le mur était plein sud, mais c'est un choix que nous avions fait. En fait, Mathieu nous avait donné euh, plusieurs plusieurs espèces à planter, plusieurs euh, types d'espèces et comme on a un brasseur amateur dans la résidence, on a voulu planter du houblon local. Il a, il a poussé, hein, mais euh, disons que je ne pense pas qu'il qu peut peut-être Mathieu pourra le confirmer, qu'il ait pris l'ampleur qu'il aurait pu prendre sur une exposition autre. Donc, euh, en novembre 2022, on a euh, planté, ajouté à, au pied de ce mur deux, deux, deux pieds de clématite. Je pense que c'est la clématite qui, euh, qui résiste au plein sud, hein, tu confirmeras Mathieu. Euh, voilà. Euh, le déroulement des opérations, euh, déjà en termes de coûts, euh, tout a été pris en charge finalement par euh, les actions. Hein, euh, donc, la nature fait le mur par la campagne, la première campagne et par euh, Gigi Plante, euh, ce qui était assez avantageux pour nous, ce qui permettait de fédérer plus de, euh, finalement, plus de monde puisqu'il n'y avait pas de, de, de, le côté financier à, à aborder. Et euh, on a réussi, comme on a une bonne cohésion sociale dans la résidence, à avoir beaucoup de... certains. Enfin, pas mal de bénévoles au moins 5 ou 6 sur chaque opération donc euh, ce qui a été bien utile surtout pour la plantation des haies pour la végétalisation du mur moins euh, Mathieu s'en est chargé euh, avec euh, avec une collègue euh, en une matinée euh, c'était très rapide c'est assez c'est très esthétique d'ailleurs euh, ce, ce maillage en acier inox non, justement dans il y a une qualité euh, visuelle euh, voilà ça a choqué personne tout le monde n'était pas forcément au courant dans la résidence ça a choqué personne voilà euh, donc pour l'instant on n'a pas trop de résultats de, de, ces, de ces actions tout de même euh, euh, mis à part ce que je vous ai dit une, une, on commence à percevoir des, une régulation tout de même en termes de, au niveau de la canicule notamment parce qu'on paille et qu'il y a une tonte différente on a aussi un partenariat avec euh, la société qui intervient dans, le, dans la gestion des espaces verts pour éviter qu'ils tombent euh, trop souvent trop régulièrement et trop au ras des haies donc euh, on a des zones qui sont beaucoup plus euh, euh, raisonnées dans la tonte et notamment au niveau des haies et au niveau du potager donc effectivement déjà ça apporte euh, un peu plus euh, d'humidité et euh, en termes de euh, visuellement par contre on n'a pas tout à fait beaucoup d'impact encore pour l'instant parce que c'est vraiment des euh, pieds, qui. enfin les plus hauts font un mètre mais euh, ils sont dépourvus de branches euh, mais ça va se développer euh, on en a aucun doute ça nécessite par contre pas mal d'entretien avec la canicule parce qu'on les plante en no... enfin, on a beau les planter en novembre ou en mars, euh, il faut euh, bien pailler, hein, ça c'est euh, important, et arroser quand on n'a pas beaucoup de paillage, qui est notre cas parce qu'on n'avait pas encore de source de paillage, euh, <rire> mais euh, on a commencé à résoudre ce problème euh, en contactant des champignonnières, euh, qui offrent leurs bottes de substrat et qui permettent justement de pailler. Les sites et même justement le houblon au pied du mur végétalisé nécessite beaucoup de paillage, justement parce que euh, il a besoin de beaucoup d'humidité, d'être préservé, d'avoir un système racinaire préservé de la chaleur. Voilà donc toutes ces opérations qui visent à préserver la biodiversité et à lutter contre les conséquences du réchauffement climatique euh, ben, ont été euh, permises grâce au soutien financier, euh, aux campagnes qui sont soutenues financièrement par la FNH et euh, donc à travers les associations la nature fait le mur et les campagnes d'usage de plantes grâce notamment à l'application locale de, des experts mignons, euh, qui sont un soutien euh, bon, d'expertise, hein, déjà, et euh, dans la logistique. Il viennent nombreux, il y en a avec des bénévoles. Euh, et, euh, et, et ils ont aussi une, un potentiel de vulgarisation qui est, euh, qui est très intéressant. Ils mènent beaucoup d'actions que je suis de près, euh, enfin, de, je suis de près, pas forcément de près, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, <rire> mais euh, auxquelles je m'intéresse. Notamment la gamme d'Ives, ça c'est génial. Bon, bon, ce n'est pas le propos. Toujours est-il qu'il euh, y a aussi les élus locaux qui peuvent constituer un soutien euh, intéressant euh, à ce genre d'opération quand on a des freins. Hein. Euh, ils peuvent euh, soit être intermédiaires, euh, soit venir euh, bah, légitimer des campagnes euh, euh, qui ne sont pas forcément accueillies euh, par tout le monde, enfin pas mais euh, conformément par tout le monde. Voilà, et dans la résidence, notre prochaine étape, c'est la création d'une mare. On a souhaité le faire cette, euh, dans le cadre de dit, je plante aussi, mais on n'a pas pu, parce qu'il fallait monter un dossier vis-à-vis -vis du bailleur et qu'on doit, doit être en relation avec les nus propriétaires pour cette, euh, cette opération parce que là, ça concerne un enfin, il faut creuser, euh, même si ce n'est pas très profond, il faut creuser. Et, euh, et il y a une autre question, c'est aussi une opération qui clive beaucoup plus la mare parce qu'il y a le questionnement des moustiques qui interviennent. Et on a… Pardon, euh, Sébastien, tu reprends la parole, c'est ça Non, je ne sais pas. Non, non, non vas-y, je te laisse conclure. conclure D'accord. Et euh, voilà, la mare, euh, on pense que c'est vraiment la dernière étape en tant, en, dans, dans le cadre de la biodiversité entre les haies, le, la végétalisation des murs qui viennent euh, contribuer aussi euh, à lutter contre le réchauffement, mais… Euh, qui joue sur la biodiversité et euh, la mare, je pense que c'est vraiment euh, permettra notamment de développer euh, une, bah, très très localement euh, la biodiversité et en plus il euh, y a la, le concept de corridor euh, qui est intéressant parce que justement il y a un bois derrière chez nous, il y a une mare déjà, il y a beaucoup de biodiversité et on, on souhaite euh, bah, développer un corridor euh, le plus loin possible mais après en milieu urbain c'est très difficile mais au moins par jusqu'à chez nous et puis après on verra comment développer euh, on essaiera de jouer avec les élus aussi pour, pour créer des ponts voilà, euh, sur d'autres parcs. Voilà, Merci. Ben, ben merci beaucoup, Paul, pour ce témoignage qui montre bien, je trouve, comment, en tant que citoyen, bon, on peut vraiment contribuer de manière significative à, à l'amélioration de, la, de la biodiversité. Donc, euh, encore une fois, merci. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de, de questions. Euh, donc, on ne va pas pouvoir répondre à toutes, mais on a essayé quand même d'en de, de, de, de, de, de, noter un, un certain nombre. Alors, il y avait une question au début sur les sources scientifiques quand, quand Mathieu parlait de, de la captation des particules fines par les végétaux. Alors, je vous invite à aller sur la formation J'agis, je plante, puisqu'il y a une partie de données qui sont partagées, justement. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui sortent sur ce sujet-là, qui montrent tous les bienfaits de certaines plantes, les risques de certaines autres espèces aussi, notamment en termes d'allergie. Donc, il faut bien choisir. C'est pour ça que c'est important de, de, de, de se former. C'est important de bien choisir ces espèces, puisque l'idée, évidemment, ce n'est pas de contribuer à, à, à des problèmes sanitaires à la période des, des pollens, euh, mais beaucoup d'espèces, comme on le sait très bien, à l'intérieur, euh, il y a des espèces qui dépolluent. C'est la même chose à l'extérieur. Il y a beaucoup d'espèces de, végétales qui contribuent à la dépollution de nos villes. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir euh, ces informations sur la formation « J'agis je plante euh, Marianne, euh, ». Marianne, d'autres questions Oui, bonjour. On a énormément de questions euh, aujourd'hui. Une question pour Mathieu qui concerne les façades doublées avec un isolant bois et revêtu en clin en pin. Euh, Cathy demande si ça risque d'abîmer le bois. Euh, alors en fait, ce qui est intéressant avec le système que je proposais tout à l'heure, c'est que les, euh, les vis pitons, donc la, la petite vis avec une boucle, euh, c'est elle qui va soutenir en fait, le système de câble. Donc euh, en réalité, euh, les plantes ne seront jamais réellement Accrochées à votre support en bois. Elles resteront sur le système de câblage. Donc, euh, la, la façade, en, en aucun cas, elle risque d'être euh, abîmée ou de subir une quelconque pression par les végétaux. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, euh, je pense. Alors, il y a beaucoup de questions sur euh, à la fois le type d'espèce euh, euh, à planter. Euh, donc là, encore une fois, en complément à, à ce que tu as présenté, euh, je vous invite à, à aller voir sur la formation J'avis de puisque bien entendu, il y a, il y a un certain nombre d'espèces qui sont proposées. Euh, mais j'ai alors il y a plusieurs questions sur les espèces que ça ferait venir. Alors, on sent un peu la crainte, tu parlais tout à l'heure du, du moustique. Alors, on nous demande si ça attire les tiques, les araignées, les mouettes, euh, avec éventuellement toutes les... Euh, euh, je ne veux pas dire dégradation, mais le, le, le, les soucis que ça pourrait porter, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette perception qu'on qu peut avoir de, du mur végétalisé qui finalement devient tellement, tellement accueillant qui, qui fait venir des espèces qu'on souhaitait. Alors, pour répondre à la question point par point, les tiques, ce sont des arachnides qui sont spécialisés sur la strate herbacée, donc dans les prairies. En aucun cas, ils vont faire de l'accro-branche dans le, le chèvrefeuille. Ça, on peut, on peut oublier l'éthique. Ensuite, pour ce qui est des mouettes, bon, bah, comme vous le savez, c'est plutôt des oiseaux liés aux littoraux qui vont aimer avoir des, des parois rocheuses pour nidifier. Donc, idem, je pense que vous n'allez pas les voir installer un hamac du côté de votre façade végétalisée et pour ce qui est des araignées alors ça oui les araignées en fait elles colonisent à peu près tout ce qu'il y a sur Terre elles arrivent à parcourir des milliers de kilomètres dans les airs et tout c'est un grand, une grande folie donc oui il y en aura dans votre mur végétalisé après ce qui est intéressant à savoir c'est qu'en France métropolitaine on n'a aucune espèce quasiment qui est capable d'occasionner des dégâts sur l'homme la plupart des, des araignées n'ont pas de crochet assez puissant pour transpercer l'épiderme et en plus de ça si elles utilisent leur venin c'est uniquement dans le cas de la chasse Or, il y, a, il y a peu de chances pour qu'elle vous considère comme une proie, en fait. Donc les araignées, au pire, visuellement, je comprends que ça puisse faire peur, mais il n'y a aucun risque pour vous. Donc oui, il y aura des araignées. Est-ce que ça sera un danger Non. Alors, une autre... Oui. Très bien. une autre question. Alors, pour Paul, même si tu, tu, tu as répondu en partie, euh, mais Paul et Mathieu, une question sur le coût en fait, d'une telle plantation. Euh, alors, tu as dit que c'était en effet dans le cadre de la, de la, de la campagne J'agis, je plante, mais est-ce que vous pouvez nous donner une idée un petit peu, quand voilà, quand on installe une clématite sur une façade ou, ou un chèvrefeuille, quel coût on peut avoir Et une autre question, peut-être après, plus pour Mathieu, tu pourras compléter, sur la filière végétale locale. Est-ce que c'est possible de trouver des, des grimpants répondant à la filière végétale locale alors peut-être Luc d'abord sur le coût, euh, coût d'un tel projet, si tu as une idée de combien ça aurait coûté. Oui, euh, alors euh, en ce qui concerne la façade, bon, le, les, les plantes en elles-mêmes ne sont pas du tout onéreuses. Hein, euh, Notamment, on passe par des espèces millions qui ont, qui ont développé euh, une pépinière, je crois. Hein. Donc, euh, c'est des, des plantes à un, qui vont de 1 à 5 euros, mais euh, même pas, je crois. Hein. Enfin, c'est très, très peu, peu onéreux. Ce qui est le plus onéreux, effectivement, c'est le système. Si on veut un système propre et durable, euh, finalement, un système qui durerait 25 ans, euh, je crois que, Mathieu, tu as dit, ça coûtait entre 100 et 200 enfin, une centaine euros, c'est ça Entre 100 et 200 euros, en fonction de la surface, hein, euh... forcément Ouais, ouais, je l'avais chiffré il y, a, il y a un an ou deux, avant la guerre en Ukraine, ça coûtait 88 euros euh, pour, euh, pour quelques mètres carrés. Donc oui, de l'ordre de... 20% 20% de plus aujourd'hui, c'est ça voilà, Admettons, ouais. Et, euh, et puis si vous avez l'occasion de vous faire prêter un perforateur qui coûte 350 euros, 9, voilà, c'est mieux. Mais ouais, pour une centaine d'euros, vous pouvez végétaliser votre façade sans aucun problème. Très bien. Et sur la filière végétale locale, est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas, pas difficile de trouver des, des grimpants Alors, si nous, on y est arrivé, j'imagine que, que, que vous aussi, alors on n'est pas sur, des, sur les végétaux grimpants qu'on a, ils ne sont pas labellisés 100% végétal local. Pour autant, on a trouvé les espèces indigènes qu'on qu cherchait en, en cherchant sur le web. C'est vrai que ce pas forcément les plantes les plus vendues. Souvent, vous allez chercher du chérefeuille, on va vous proposer ce fameux chèvre du Japon, mais en affinant votre recherche, vous allez finir par trouver notre bon vieux chèvre des bois ou des jardins. Donc, okay. c'est à vous en fait, de faire attention. Très bien. Et alors, euh, je vois que le temps tourne, il est déjà 10h45. On va prendre encore deux petites questions. Euh, Marianne, une question pour Paul Oui, on a Juliette qui demande si la biodiversité euh, a déjà été observée depuis la plantation de cette euh, haie et euh, du mur végétalisé, savoir si... Euh, il y a déjà des papillons, des insectes ou des oiseaux qu'on a vu revenir. Alors, on, comme je l'ai dit, on bénéficie d'un cadre assez avantageux. C'est très arboré, il y a un bois derrière, donc on a toujours une biodiversité intéressante. Dans la résidence, il y a, il y a des pivers, des piquets pêches, des hérissons, il y a une belette, il y a, donc des papillons, des lézards, il y en a, il y en a beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de campagnes d'observation encore avec les, les enfants, euh, mais euh, je pense euh, que oui, ça va favoriser. Là, j'ai pas, objectivement, je ne peux pas vous dire que finalement oui. Après, Mathieu, je sais qu'il mène des relevés. Peut-être qu'il a, lui, perçu des choses, mais euh, de mon côté, pas encore beaucoup. À dire. Voilà. Voilà, dans les prochaines années. Dernière question, Mathieu, intéressante. Euh, je trouve, et si on n'a pas d'espace, puisque que c'est vrai que là, la, la résidence, Paul le disait, il y a quand même beaucoup d'espace, mais euh, vous végétalisez, vous, vous, vous accompagnez des, des citoyens qui végétalisent en pleine, en pleine arrière-cour ou en pleine rue. Euh, et on a une question qui demande si on peut planter ces espèces en pot. Alors, euh, certaines espèces qui ont un système racinaire euh, pas, euh, pas énorme, je pense au chevreuil des bois encore une fois, ou même euh, le lierre dans une certaine mesure, on peut, on peut les mettre en pot. La seule contrainte du pot, c'est que forcément, ça va sécher beaucoup plus vite et qu'il faudra être là quoi, pour, pour arroser parce qu'on ne se rend pas compte, mais en, en juillet ou en août, euh, un pot, ça devient, euh, ça devient une fournaise rapidement. Donc, éviter les pots en plastique ou alors, si c'est le cas, au moins les, les, les isoler avec... Euh, peu importe, mais en tout cas, pas que le plastique noir euh, soit directement en contact avec, euh, avec le soleil, bien pailler et arroser. Mais oui, c'est possible, le développement sera moindre et c'est moins périlleux. Très bien. Eh bien merci. Euh, je suis désolé pour toutes celles et ceux qui ont posé d'autres questions. Il est 12h47, donc euh, on va devoir arrêter euh, ce webinaire. Mais euh, donc, euh, vous recevrez euh, le replay de ce webinaire et nous allons voir. Donc, les, les, on va regarder aussi les, les questions qu'elle n'a pas pu répondre et, et, et on, on vous enverra euh, les réponses euh, à, à, à ces questions. Euh, je vous invite parce que vous trouvez aussi vous trouverez aussi beaucoup de réponses euh, je vous invite à, à, à vous connecter à vous inscrire sur la à la formation j'agis je plante puisque beaucoup des éléments ils euh, sont ils euh, sont euh, accessibles euh, donc merci beaucoup Mathieu Paul de ce partage de ce témoignage euh, merci à toutes et tous on espère de tout cœur que ça vous a donné envie de végétaliser votre façade où vous soyez que vous soyez euh, dans un village ou au cœur d'une ville. Euh, maintenant, bah, vous savez que c'est possible. Euh, c'est peu onéreux, c'est pas compliqué techniquement et ça a un réel impact pour la biodiversité. Donc, n'hésitez pas. On espère vraiment que beaucoup de, de projets euh, ont émergé dans vos têtes euh, et euh, on vous donne rendez-vous euh, un, pour un prochain webinaire. On continuera à, à partager ces expériences. Donc, merci à, à tous les deux et, et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Bonne journée et bon week-end. Au revoir.